en direct ce premier géo-interview. Euh, l'idée, juste très rapidement, pour rappeler un peu l'idée donc de ce projet, c'était de donner la parole à des personnes dont le métier, les actions, les projets influencent directement le domaine de la géomatique. Pour cela, comment euh, comment s'est passé donc ce projet Nous avons sélectionné, nous avons soumis un certain nombre de questions à notre invité, donc euh, David Jonglaise, qui nous a répondu. Et par rapport à ces questions, nous avons également d'autres compléments d'informations qui lui seront posés pendant cette pendant cette interview. Néanmoins, sachez que vous pouvez également participer donc à ce Jointerview interview via notre hashtag Twitter, donc jeu interview et également via notre page Google. C'est Julien Moura donc, qui m'accompagne aujourd'hui, qui sera en charge de sélectionner ces différentes questions. Pourquoi David Tout simplement du fait de son activité professionnelle qui a récemment évolué puisqu'il a rejoint l'équipe business development de chez Esri et également du fait de différentes de différents événements qui ont un peu bousculé la communauté open source d'une part et la communauté des des logiciels plus propriétaires d'autre part. Néanmoins, je n'en dirai pas plus puisque ça sera abordé pendant ce jeu interview. Place à David, la parole maintenant à David avec cette Première question, euh, pourrais-tu nous dire, euh, décrire un peu en guise d'introduction ta formation et comment es-tu venu euh, à t'intéresser à la géomatique Alors, euh, déjà bonjour à tous. Euh, effectivement, moi, je suis tombé dans le, dans le chaudron de la géomatique par hasard. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste, euh, donc INSA à Lyon. Euh, je vais, je vais ma carrière pendant un an, un an et demi à Paris, dans une société euh, de conseil en organisation. Euh, essentiellement voilà pour travailler pour des grandes entreprises type euh, Bouygues, Leclerc ou d'autres et euh, d'ailleurs on a créé une société qui est devenue Camp2Camp d'ailleurs donc Camp2Camp Camp qui, qui est toujours un acteur important et majeur de l'industrie géospatiale open source basée entre Lausanne et Chambéry donc j'ai participé à la création et au développement de cette société euh, pour diverses raisons euh, j'ai quitté cette société j'ai intégré et pris le, le lead à, du Centre d'excellence GIS de Capgemini en France, qui avait pour but de développer ses activités euh, en France, mais avec un rayonnement aussi au sein du groupe. Et puis, euh, encore pour d'autres raisons, euh, j'ai voilà, souhaité euh, rejoindre un éditeur, et euh, ESRI avait euh, un poste à pourvoir qui, euh, voilà, qui m'allait bien, qui est un poste de business développement euh, au sein de la, de la structure française. Juste euh, en complément d'information par rapport à ta formation initiale, euh, est-ce que tu avais eu l'occasion déjà d'aborder le domaine de la géomatique ou c'était une grande nouveauté pour toi Et également, est-ce que la place de l'open source dans cette formation était présente Alors, non, moi, moi je suis sorti de l'école en 99, euh, j'étais dans un cycle long en plus, j'étais sport-études. Euh, donc, à l'époque, l'open source n'était euh, pas, euh, était pas adressé. Et, euh, et je, je suis vraiment tombé par hasard sur, le, sur la géomatique. Je n'ai pas une formation, ni de géographe, euh, ni, euh, ni d'informatique stricto sensu, même si j'ai fait de l'informatique industrielle. Et, euh, et de facto, euh, j'ai découvert vraiment sur le tas. Euh, ça n'a pas été simple d'ailleurs. Je me souviens, arborer le web et scruter, euh, et scruter le web pour justement euh, trouver de l'info, euh, me faire une idée, euh, me former. Et j'ai vraiment appris en fait au contact des clients. Et sur les Juste pour info, donc pour les personnes qui nous suivent, il faut savoir également que Camp 2 Camp a été vraiment précurseur dans le domaine de la géomatique open source et surtout de la géomatique web, puisque ça a été tu me diras si je me trompe, mais en tout cas l'un des premiers, l'une des premières sociétés à proposer un framework open source permettant de créer facilement, ou en tout cas peut-être pas aussi facilement que ce qui se peut se faire aujourd'hui, mais à l'époque c'était déjà une révolution créer une application cartographique web. Euh, tout à fait. Alors, c'est clair que euh, en fait, l'idée nous est venue, en fait, au départ, camp 2 camp n'avait pas cette, euh, cette euh, vocation là en fait. camp Chem2Camp s'est créé autour de sites Internet communautaires dédiés à la montagne, qui depuis oui. ont été légués à une association qui est camp 2 camporg Et c'est à travers cette activité de, de, de, de sites communautaires dédiés à montagne euh, qu'on a vu déjà l'utilité pour les alpinistes et autres randonneurs de l'information géographique. Et en cherchant en fait, des, des composants, euh accessibles facilement euh, pour des développeurs, on est tombé sur, euh, en tout cas, Claude Chilipona, à l'époque, qui faisait cette veille-là, est tombé sur Mapserver et s'est investi dans la communauté Mapserver. Et de facto, effectivement, euh, a eu l'idée de créer euh, un framework, en tout cas, euh, une bribe de framework à l'époque, en PHP, qui est devenue CartoWeb Et puis, à force de maturation, euh, fiche aujourd'hui, et, et voilà. Après aujourd'hui, je pense que par rapport à cette approche framework euh, dans le monde de source, moi j'ai une, une vision un peu plus, euh, justement un peu décalée euh, du fait d'avoir un parcours pas qu'open source et, et d'ailleurs aujourd'hui euh, plus open source ou beaucoup moins. Euh, C'est que je pense que un des écueils quelque part de la communauté WGO, euh en termes de, de mutualisation et d'approche, est, et est très fortement lié à, à cette notion de framework. C'est-à-dire que pour moi, l'OSGO n'a pas su capitaliser, euh, harmoniser son approche framework. Et d'ailleurs, ça en est très bien expliqué à l'époque, euh, enfin, je me souviens avoir des, des, des discussions où d'autres euh, ont eu ce même type de discussion, c'est que l'OSGO ne s'est jamais défini euh, comme euh, provider de solutions euh, pour des sociétés a une vocation à proposer des, des, et à développer des composants plus, plutôt bas niveau que des sociétés spécialisées intègrent dans, dans des frameworks et enfin, développent des frameworks pour faciliter l'intégration de, de ces technos auprès de clients. Et de facto, on arrive pour moi, enfin, en tout cas jusqu'à 2009, on était dans un dans une situation où euh, il y avait une redondance de frameworks euh, et encore aujourd'hui, l'OGO euh, la Bélise, euh, N framework dont on ne sait pas, enfin dont on sait pas, euh, on sait pas, pas vrai. On sait, euh, on connaît la roadmap, on sait qu'on s'évolue, mais néanmoins, il y a quand même un certain, une certaine forme de bruit euh, par rapport à l'affichage. Euh, Lorsqu'un client qui ne faisait pas forcément l'OSGO souhaite euh, intégrer un framework, il est face à un choix qui n'est pas, pas évident. Quoi. Oui, donc, tout à fait. Pas mais bon, on en est qu'à la première question, vraiment en introduction, parce que ça, ça interviendra un peu plus loin, donc on va laisser encore un peu de suspense avant d'arriver aux questions cœur de cette interview. Euh, toujours pour continuer sur la description de ton parcours, j'aimerais savoir maintenant, par rapport à ton expérience, est-ce que tu pourrais définir tes domaines d'expertise actuels et potentiellement ce sur quoi tu aimerais un peu évoluer en termes toujours d'expertise Alors, voilà, moi j'ai une, une certaine forme d'expertise, je ne suis pas développeur ni, euh, ni architecte, Néanmoins, effectivement, j'ai voilà, une forte connaissance des marchés euh, de l'information géographique et j'emploie le pluriel volontairement. Euh, on est sur un marché qui est assez, euh, assez multiple. Et, euh, et effectivement, dans cette branche business développement, euh, je connais très bien, bien sûr, les, le marché de l'open source à travers mon expérience chez Camtouquin, d'Esri à travers mon expérience chez Capgemini et bien sûr chez Esri aujourd'hui. Et plus largement, de gérer des grandes solutions du marché, euh, d'autres grands, édi grands éditeurs et, euh, et d'un tas de sociétés de niche que l'on voit de plus en plus d'ailleurs, euh, voilà, qui apportent souvent des solutions à valeur ajoutée sur le marché euh, actuellement. Au-delà de ces, euh, cette connaissance du marché d'un point de vue euh, provider de solutions, j'ai une bonne expertise sur des sujets transversaux comme le, le Smart City, euh, l'Open Data, euh, tout ce qui est Smart Grid, euh, ou d'autres domaines de ce type euh, et puis j'ai une bonne connaissance de certains secteurs euh, soit par, euh, par passion un, enfin une passion c'est peut-être un grand mot mais en tout cas un intérêt fort notamment pour le secteur public qui est pour moi en pleine transformation avec tout ce qui est Gov 2.0 le Open data est un, est un des facteurs mais euh, il, y a, il y a vraiment une transformation qui est intéressante à suivre et dont euh, la géomatique euh, euh, je dirais accompagne cette transformation est un élément clé en tout cas de l'IT euh, dans cette transformation et puis d'autres secteurs plutôt business to business, on va dire en tout cas tout ce qui est le secteur des transports et des utilities ou des opérateurs de réseau d'une manière générale. Donc des opérateurs de réseau de transport, telco et tout ce qui est eau, assainissement, etc. D'accord. Donc par rapport, à, par rapport à ces compétences, tu me faisais part donc, dans les questions que je t'avais posées au préalable. Euh, mais même par rapport à ta réponse, tu nous disais qu'il y avait euh, l'open data, etc. Donc tout ça conduit à la mise à disposition, à la publication et surtout à l'utilisation d'un très gros volume de données. Et tu me faisais part de, de ton intérêt pour euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, donc cette mm -hmm. utilisation de grands volumes de données. Ça tombe bien parce que Esri a tout récemment euh, publié, en tout cas mise à disposition un nouvel outil qui va permettre... Euh, d'utiliser directement ces big data mais d'utiliser euh, ce qu'on appelle euh, euh, le framework adop Hadoop, mm -hmm. qui va euh, qui dispatche en gros euh, les processus et qui va mm -hmm. les ramener ensuite euh, et les réintégrer euh, qui les dispatche sur plusieurs nœuds informatiques et qui va effectuer ces processus et ensuite ramener le résultat à l'utilisateur mm -hmm. on est euh, on est complètement dans cette démarche dans cette démarche big data et selon toi on a en informatique on a un peu l'habitude donc de ces de ces buzzwords, donc ils vont occuper l'espace pendant un an ou deux, puis après euh, doucement euh, soit être intégrés dans l'informatique euh, générale ou soit complètement oubliés Est-ce que pour toi, donc justement, ce, ce big data, est-ce que c'est quelque chose de pérenne Et si c'est le cas, comment les outils actuels vont évoluer pour prendre en compte ce nouveau paradigme informatique mmh. Et Également en termes d'usage, comment ça va, ça va se traduire pour les utilisateurs au quotidien ce ce nouveau flux de données qui nous arrive ah, La question est vaste. Euh, ma, première, de, ma première pensée sur le Big Data il y a 2-3 ans, alors vraiment quand le buzzword est sorti, a euh, été assez, euh, assez sceptique du point de vue géomatique. Et cette position a fortement évolué. Euh, et ça, ça, peut, ça, peut, ça va permettre de répondre plus, plus fortement à ta question. C'est que quand, quand ce buzzword est sorti, je me suis dit nous dans l'information graphique on a souvent des gros volumes de données mais c'est souvent de l'imagerie. Et je voyais peu de traitements, euh, euh, je dirais dispatchables sur des nœuds. Euh, euh, voilà. Donc, à, à l'époque, j'avais une, une vision assez partielle des choses et donc euh, je, je réfléchissais aux usages et j'en voyais peu. Et euh, par rapport à, euh, aux tonnes de données de temps réel qu'on voyait sur les réseaux sociaux euh, qui justifient là des, des approches euh, public d'Alta. Effectivement, récemment, il y a eu, enfin, euh, moi j'ai vu des choses intéressantes, notamment chez SRI. Euh, sur des approches de, de calcul temps réel euh, mais avec des approches d'image potentiellement ou sur du réseau social sur des réseaux sociaux, flux de réseaux sociaux notamment pour en, en cas de enfin, sur de, de l'analyse sémantique et euh, géolocalisée euh, par exemple de tweets permettant euh, de lever euh, des alertes euh, des, dans des situations de crise ou d'anticiper de, des, mmh. des situations de crise ou de problèmes particuliers et, euh, et là il y a des usages qui sont euh, vraiment pertinents après, sur l'évolution technologique, je ne suis pas assez euh, au cœur du sujet pour, pour pouvoir te répondre. Que je, moi, je suis par contre convaincu que c'est une tendance de fond, mais qui ne va pas concerner euh, euh, notre business as usual. C'est un plus du business, c'est un plus mar... enfin, qu'on va pouvoir offrir à des, à des, à des clients, j'allais dire, qu'en compte, mais pas que. Je pense qu'il y a des clients plus petits comptes, euh, qui vont, euh, donc des plus petits clients qui n'ont pas forcément des données en propre, en, en volume, et qui vont vouloir agréger de la donnée en masse parce que cette donnée est de plus en plus accessible euh, via des API, euh, via l'open data ou d'autres euh, sources. Et de facto, il y a de nouveaux usages et je pense de nouveaux métiers qui vont qui vont arriver. On parle beaucoup des euh, data scientists. Euh, mm -hmm. et il y a un métier, je pense qu'on voilà qu'on va enlever et euh, en plus du euh, euh, du geo data viz qui va permettre vraiment. Pour moi, je coupe tout ça. En fait, pour moi, il n'y a, a pas qu'une thématique big data. Il y a une révolution de la data, euh, dans le sens où euh, elle est big, euh, bon, elle est smart, on la rend intelligente, on va l'enrichir, on est capable de, euh, voilà, de la rendre plus lisible à travers le data vise, il y a la géo qui vient là-dedans apporter une autre mode de, de visualisation aussi, euh, de la carto, euh, d'autres modes d'analyse aussi. Et de facto, il y a une vraie révolution de la data, tout le monde en est conscient, et, euh, et je pense qu'il y a une vraie place, hein, enfin, c'est une vraie opportunité pour le monde de la géomatique. D'accord. Je te remercie. Il y a peut-être une chose que je pourrais dire. Au-delà du big data, c'est euh, le lien effectivement avec l'analytique, c'est donc tout ce qui est BI euh, décisionnel en général. C'est aussi un autre pan euh, de la data où il y a. Bah, c'est pas nouveau. Hein, c'est un des sujets là sur lesquels je, je fais une veille active depuis 2006-2007. Euh, il y a eu des thèses dans le passé. Il y a des solutions qui sont open source ou, et de plus en plus propriétaires. Et, euh, et là aussi, il va y avoir. Des choses très intéressantes et d'ailleurs, Esri a une démarche très très forte sur la location intelligence avec un couplage et techno Esri avec quasiment toutes les offres BI du marché. D'accord. Et en termes d'aujourd'hui d'offres euh, GOBI par exemple, qu'est-ce que Esri est capable de proposer Donc, moi je suis, un, je suis un client, je viens vous voir vous demandant j'ai une grosse entreprise, je suis un grand compte et j'aimerais pouvoir euh, analyser euh, à la fois mon activité sociale mais également le couplé. À des jeux de données que j'en interne, et pour par exemple euh, euh, paramétrer la prochaine implémentation de ma succursale. Qu'est-ce mmh. qu'aujourd'hui euh, Esri est capable de proposer en termes de GOBI Sur pure en fait, le, la partie Location Intelligence a été composée en trois, trois composantes. Il y, a une, il y a une offre qui s'appelle Location Analytics, euh, qui est d'ailleurs disponible en mode SaaS à, à Registre Online qui permet d'avoir un certain niveau de, dirais, de traitement et d'analyse. Il y a un deuxième pan qui est vraiment l'âge qui est là le, le, dirais, le, le, le, le couplage des technologies ESRI avec quasiment toute l'offre de BI, donc Cognos, SaaS, euh, mmh. Business Object, euh, mmh. etc. etc. En fait. Donc toutes les offres BI vont se voir dotées euh, ou sont déjà dotées. Euh, en fait, le gros du lancement a lieu début juillet. Euh, mais néanmoins, il euh, y a déjà des... certains de ces composants qui sont disponibles. Et là, on a euh, un, un lien objectif et une capacité à intégrer la carte dans les tables de bord et inversement, hein, euh, d'avoir de, des, des, des requêtes sur FBI euh, affichables, affichables dans la carte, avoir une approche aussi géocentrique. Donc les deux sont possibles. Mmh. Mais enfin, le troisième axe de, location, de la partie Location Intelligence, c'est le couplage de, bon, des technologies géo, géospatiales, donc en l'occurrence s avec l'offre euh, Office, quoi, bon, Microsoft Office, mais qui pourrait être fait euh, de même avec d'autres euh, d'autres offres de type tableur ou euh, PowerPoint euh, en l'occurrence. Donc on, on, et là, ça offre ça offre aussi, un, ça donne accès en fait à à d'autres utilisateurs à l'information géographique de manière simple, intuitive ou euh, à la manière de euh, Google Table Fusion, par exemple, on est capable de, à travers un fichier Excel, produire des cartes thématiques, les, en, les embarquer dans un PowerPoint, et tout ça nativement dans les outils Microsoft Office. D'accord. Euh, voilà, pour moi, c'est une révolution de l'accès à la donnée géographique pour des utilisateurs lambda euh, qu'on est tous à travers l'usage des, des, euh, des suites euh, bureautiques. Ouais, qui serait vraiment orienté pour des décideurs euh... Oui. Qui serait fait pour ça, des décideurs pas que en tout cas. Cartes dans un PowerPoint. C'est vraiment, on a accès. Une fois qu'on a généré une carte thématique dans un PowerPoint, on double-clique dessus, on peut renaviguer dans la carte et, et remodifier les paramètres de l'analyse thématique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est interactif et ça en live dans le cadre d'une présentation qu'on ferait euh, effectivement à un, à un groupe de décideurs. D'accord. Donc on va passer maintenant à, la, à une autre question. La question 4 initialement était euh, Quelle Comment tu te vois évoluer? Mais effectivement, euh, elle, elle paraît un peu hors propos puisque tu viens d'intégrer SRI. Donc, on va ouais. switcher celle-là. On passe ouais. directement à la question 5. Qui est, euh, quelles sont les, justement, les raisons euh, qui t'ont motivé à rejoindre le groupe SRI? Euh, les, donc, les différentes raisons, justement. Ah, C'est vrai que je, dans mon parcours, j'étais, euh, mmh. je passé par kemp on était à la fois éditeur, intégrateur, euh, mais côté open source. Euh, ensuite, Capgemini, où j'étais plus intégrateur. Et c'est vrai que euh, de mon expérience, j'avais vraiment envie de rejoindre un éditeur, d'être plus proche des produits, plus, quelque part plus proche des, des solutions et donc du marché, quelque part. Hein, euh, à mon modeste, modeste niveau, avoir quand même une, un impact sur euh, ce qu'on est capable d'offrir à nos clients. Euh, et aussi, aussi d'être en amont des projets, parce qu'en intégrateur, on est souvent. Euh, euh, Dirais, on reçoit un appel d'offres, on y répond, on gagne et on, et on fait. On a quand même une marge de, de manœuvre dans la solution qu'on propose, mais néanmoins, il y a un certain nombre de dés qui sont jetés. Je pense que d'être chez un éditeur est en tout cas super important pour moi, pour, et notamment à travers je pense, mon poste aujourd'hui, pour être un peu proactif et avoir une certaine forme d'influence sur le marché. Et euh, Ce qui s'est passé, c'est que bon, voilà, j'ai pris ma décision toute fin d'année dernière, entre Noël et Jour de l'An, euh, J'en ai fait part très rapidement à quelques, pas trop, beaucoup de personnes, déjà à Capgemini c'était la bande des choses, mais aussi euh, à certains partenaires clés euh, avec lesquels je travaillais euh, voilà, simplement pour, euh, pour commencer à passer le relais. Et Esri euh, avait justement dans l'idée de, de créer ce poste en France pour accompagner sa croissance, parce qu'Esri France a, a une croissance assez soutenue depuis euh, euh, là, ça va faire la troisième année consécutive enfin euh, j'ai tout le temps mais là il y a, dans le cadre d'un programme à 5 ans, c'est la troisième année consécutive il y a besoin je pense de trouver des relais de croissance et en tout cas d'occuper ce que j'appelle moi le white space, c'est à dire des, des zones du marché euh, qui n'étaient pas encore bien adressées par ESRI en France et, euh, et voilà. Et donc c'est réellement euh, ce poste là et euh, ce pourquoi je pense j'ai euh, une bonne euh, en tout cas une bonne expérience et une, une voilà, un certain nombre de compétences à porter sur, sur le sujet. Voilà. Et en parlant de ces white space, donc justement, est-ce que tu as, je pense que c'est le cas de toute façon, est-ce que tu as déjà identifié certains de ceux-là Est-ce que tu peux en parler déjà C'est peut-être, euh, on sait que le domaine économique est qui assez... Il y en a qui sont connus. Je, euh, ce que j'ai dit avant, c'est que Esri vient du, je dirais, du domaine, enfin, est le leader mondial, incontesté mm -hmm. je pense aujourd'hui, euh, du GIS, je dirais, historique et plutôt orienté B2B. Euh, dans ce contexte, euh, il reste d'autres, j'irais d'autres espèces. On a on a cité le, la location intelligence qui est un axe fort de développement d'esprit global et notamment en France avec le lancement le 4 juin prochain donc la semaine prochaine euh, de l'offre euh, euh, donc d'une déclinaison de cette offre en France euh, avec des un recrutement très récent euh, de Laurent Le Pillar, euh donc ancien DG de, de MapInfo notamment. Euh, euh, qui vient rejoindre l'équipe pour développer euh, cet axe-là, donc c'est des, des choix importants. Et puis un troisième axe qui est, euh, est l'axe développeur et qui euh, là m'occupe beaucoup en ce moment, qui est de se dire, euh, on a beaucoup courtisé quelque part, et on adresse très bien, le marché que j'ai cité avant, mais c'est vrai a émergé euh, un nouvel, euh, j'ai un nouveau marché qui est, euh, que sont à la fois des petites, euh, voire des startups mais aussi des petites moyennes entreprises, voire même des développeurs chez nos clients et qu'on n'adresse pas en tant que tel avec une offre spécifique. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir non seulement bon, à travers le, le portail développeurs argis.com, euh, un ensemble d'outils qui, euh, qui, euh, voilà, qui leur permettent, qui permettent à ces développeurs euh, de rapidement implémenter des solutions euh, sur la base de nos API et donc qui, qui euh, s'interfacent bien sûr avec des des composants serveurs d'ESRI, mais aussi d'avoir une offre spécifique start-up où on va offrir à des start-up pendant jusqu'à 3 ans une gratuité d'accès à nos technologies pour qu'elles développent leurs solutions avec des crédits aussi sur un online, c'est des crédits qui permettent d'utiliser à la fois du stockage de données, du codage ou de l'accès à des base maps. Donc, on offre un stack gratuitement à ces startups pour qu'elles permettent de développer euh, des produits, un savoir-faire, et pour aussi dynamiser le marché. Ces startups de demain, bon, malheureusement certaines mourront, mais d'autres euh, seront entre guillemets les, les, les Google, les, les, les Amazon ou, ou autres grandes structures de l'IT Donc, l'idée, c'est voilà, les sourcer euh, le plus rapide, enfin le plus tôt possible, euh, que ce soit transparent d'un point de vue aussi euh, coût, à la fois sur les trois années mais aussi à long terme, puisqu'après, un, en général, c'est des startups qui sont de plus en plus dans le SaaS et sur les, pour lesquelles euh, le modèle économique qu'on qu leur propose est transparent, puisqu'en fonction de leur, leur succès, euh, on sera rémunéré euh, en fonction voilà, de, de la consommation, quelque part, des, des services que vont faire euh, autour de notre technologie. Donc, c'est transparent pour eux, pour se développer et, euh, et c'est un cercle, j'irais vertueux. Et au-delà de ces white space, il y a d'autres aspects, euh, ceux que j'ai déjà cités, à la fois euh, transversaux, hein, Smart grids, Smart Cities, euh, tout ce qui est open data, euh, tout ça. Il y a des nouveaux secteurs qui sont de plus en plus dynamiques. Euh, et je pense à la santé, au BTP, certains aspects du transport qui se modernisent et où il y a, il y a de, nouvelles, de nouvelles choses qui se passent. Je pense à tout ce qui est trans transport multimodal, les réseaux sociaux intégrés au transport, mais dans lequel il y a aussi... Euh, il y a aussi besoin d'informations géolocalisées. Enfin, Je n'ai pas et tout du... passé en vue, mais il y a un webspace qui est assez monstrueux. La complexité aujourd'hui, c'est de se concentrer. J'avais une de mes premières missions, c'est de me concentrer sur le, sur le programme développeur et start-up en France. D'accord. Et juste à titre de... Par curiosité, ça ressemble à quoi esri vu de l'intérieur euh... Alors, c'est une, une, une organisation atypique. Ça, c'est peut-être pas connu du... Fin de, de... Euh, du public de ce soir c'est une organisation, en fait Esri est complètement indépendant. c'est pas une société en bourse qui est détenue par un couple euh, le couple d'Angermont est piloté par Jacques D'Angermont à 100% euh, et en fait qui repose à l'international sur un, un réseau de distributeurs ex, exclusifs qui est Estrie France dans lequel il y a une prise de participation de Jacques D'Angermont donc en fait c'est des sociétés qui sont indépendantes euh, qui sont fédérées et qui ont un même but, mais qui sont quand même assez indépendants, ce qui offre une, une grande agilité à adresser quelque part le marché local, c'est-à-dire à s'adapter réellement aux spécificités du marché local, le marché français n'est pas le même que le marché américain, euh, mais ce qui peut aussi euh, potentiellement, euh, simplement pour nuancer, donc vu de l'intérieur, parfois peut poser problème pour, euh, pour un cas concret que j'ai eu peut-être récemment, euh, pour trouver les bonnes personnes dans l'organisation, savoir qui fait quoi, où et quand et comment. Comme c'est un peu éclaté et fédératif, euh, quand on arrive chez ESRI, il faut euh, voilà, j'ai pas euh, j'ai pas l'historique du réseau interne qu'ont euh, certains de mes collègues, donc je me repose sur mes collègues, tout simplement pour trouver les bonnes personnes et, et trouver les bons interlocuteurs. Voilà. D'accord. Et donc, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un, il y a aussi euh, c'est fédératif et ça l'est réellement, c'est à dire qu'on retrouve un peu les principes de l'open source où il y a ces communautés quelque part d'intérêt, hein, à la fois technologiques, euh, accès au marché, euh, marketing, euh, analyse de la, compé de la compé des compétiteurs. Euh, et, et on va retrouver un peu cette, cette, voilà, cette communauté ou ces communautés. Euh, on va collaborer euh, récemment, par exemple, je suis allé à Amsterdam, pour justement réfléchir, enfin, participer à un événement, mais aussi réfléchir avec mes collègues européens sur comment on allait adresser ce marché des startups. Et euh, par rapport à ta réponse, comment se définissent, ou en tout cas, comment sont décidées, par exemple, les futures évolutions d'Argis Est-ce que Esri France prend part dans cette décision Ou est-ce que ça se fait tout au niveau de la maison mère Comment ça se passe, justement, non, ce processus d'évolution C'est un processus de, de remontée d'informations. Donc, au plus le, le, le, le distributeur et ses clients, surtout, euh, remontent de l'information, euh, donc, via des portails euh, ou des accès directs aux, aux développeurs ou via des manifestations comme le Developer Summit là, de, mm -hmm. qui a lieu sur le 1er mars. Euh, il y a une vraie prise en compte et voire même une demande. Euh, C'est assez, enfin, moi qui venais de l'intégration, de voir les développeurs eux-mêmes euh, participer à ces év événements vraiment à l'écoute, avec des PC un peu à l'image des, des codes sprints qui ont qu on lieu au FOS 4G pour développer, débugger, euh, relever ses euh, relever bugs. Euh, vraiment apprendre, apprendre les, les éventuels problèmes, prendre en compte les évolutions enfin, ultérieures. Ça, c'est une, une réalité chez SRI. Après, euh, comme dans toute entreprise, il y a des ressources finies. Tout, tout n'est pas traité, euh, euh, je euh, euh, tout n'est pas obligatoirement traité euh, dans le timing attendu par un client. Mais ça, c'est partout pareil. C'est partout hein. pareil, de, voilà. de toute façon. Les ressources sont et que soit la structure ou l'organisation. On va passer à des questions un peu plus, euh, plus d'actualité et peut-être un peu plus, euh, plus plus sensible en tout cas. C'est mm. euh, d'un point de vue de l'extérieur. Donc la question qui t'était posée, c'était la relation entre le monde entre Esri et le monde de l'open source. Peu d'un point de vue de l'extérieur, même de mon côté, par exemple, elle me paraissait ambiguë. Ta réponse m'a beaucoup éclairé. Est-ce que tu pourrais justement la faire partager aux, aux différentes personnes qui nous écoutent ouais, C'est ton je, ce que, ce que, Voilà, Ce que je te disais, c'est qu'en préliminaire, j'ai une petite expérience personnelle qui était intéressante pour illustrer euh, la manière dont, dont Esri aborde l'open source. Moi, je, quand j'ai débuté le à H&M2, on était euh, dans, vraiment dans le moule de l'open source, euh, très euh, du GPL, donc c'est-à-dire avec orienté, enfin, je, je schématise, mais c'est très orienté... Euh, euh, voilà, licence contaminante, euh, éviter que euh, d'autres compétiteurs puissent euh, s'approprier nos technologies et en faire d'autres choses. Et, euh, et c'est vrai que j'avais une discussion assez animée à l'époque euh, avec Christopher Schmitt, je me souviens, c'était à Lausanne en 2006, en 2007, hein, pas animée au sens euh, intéressant du terme, hein, c'était tout à fait cordial, mais où lui justement défendait euh, bah, sa licence BSD pour Open Layers. C'est vrai que moi j'avais du mal à comprendre à l'époque donc, licence beaucoup plus permissive dans, un, dans, une, voilà, dans une idée. Où, où, et son argumentation a fait tilt chez moi de se dire, on défend, moi je défends pas l'opposition, je, je défends la liberté. Et, euh, et, et ce composant Open Layers bénéficiera potentiellement d'ajouts de sociétés commerciales qui adopteront Open Layers comme, comme un cercle d'API pour leurs solutions. Ce qu'un certain nombre d'éditeurs ont fait là. Et, euh, et c'est vrai que ça a fait tilt chez moi. Et quand je regarde aujourd'hui Esri, l'approche open source d'Esri, elle est, elle est d'une part très fortement liée à des embauches, c'est-à-dire bon, à des acquisitions comme GeoIQ avec Andrew Turner ou GeoLoki Ambercase euh, et d'autres, qui viennent, qui ont en tout cas une partie, une forte culture open source, avec des gens euh, déjà euh, qui avaient, enfin, qui étaient déjà présents chez Esri. Qui avait aussi vu l'opportunité d'avoir une certaine forme d'hybridation du modèle, même si c'est beaucoup dit aujourd'hui. En tout cas, qui avait déjà des approches open source sur un certain nombre de composants. Je pense à Alan Laframboise, Framboise, Martine Hollandais, j'ai oublié son nom, je, quand je vais les purcher, euh, mais qui fait le, le portal Fargis. Et euh, il, euh, ces gens-là je pense, on, on, donc c'est ces gens-là qui vont faire de l'open source chez Esri, en tout cas, qui vont animer le fait de faire davantage d'open source. Ce qu'il ne faut pas penser, c'est que, et enfin, en tout cas aujourd'hui, hein, Esri n'a pas vocation à, à libérer euh, l'ensemble de ses softs et de son code source. Et quelque part, euh, je pense que ce serait un non-sens, mais ça n'est qu'un point de vue. Euh, un, je peux l'expliquer quand même en deux mots. C'est un non-sens aujourd'hui de faire l'open source et ça c'est aussi un acquis de cam L'open source, ça se fait pas en libérant euh, du code source. Ça se fait en co-concevant et en fabriquant un, un composant code source. Sinon, c'est la mort assurée. On l'a vu avec MacBuy. Enfin, Mac, n'est ben, pas mort, mais MacBuy, pour moi, c'est un échec, dans le sens où euh, ils ont libéré une, un code assez monstrueux euh, qui est capable aujourd'hui d'appréhender MacBuy d'un point de vue code source, à part les équipes d'Autodesk. Et des, des exemples comme ça, on en a tous les jours. Donc, ça serait un non-sens que de libérer euh, le code source de Targis. Et de toute façon, on n'en est pas question, par ma connaissance en tout cas. Par contre, ce qui fait sens pour Esri, et c'est ça toute la stratégie, et ça illustre ce que j'ai dit auparavant, c'est qu'elle est liée à étendre et à offrir de la valeur ajoutée euh, auprès de sa communauté d'utilisateurs. L'open source est un moyen, euh, est un double moyen d'offrir de, de, davantage de valeur euh, en diffusant plus facilement un certain nombre de composants, de scripts, de scripts Python et autres sur un espace qui est GitHub mais aussi c'est un vecteur de renforcer cette communauté de développeurs qui elle-même va développer soit de l'open source, soit d'autres choses. Les deux vecteurs sont là. Et je pense qu'il y a un réel intérêt, euh, en tout cas ESRI à, à l'a, la a compris et le fait, et, et les grandes thématiques, c'est celle que j'ai citée, c'est-à-dire des composants soit plutôt applicatifs ou de scripting, ou, enfin, des, des, des petites boîtes à outils, euh, petites mais utiles, mais c'est aussi tout le pan des solutions métiers d'Esri. il faut savoir qu'Esri est, est, un, est une plateforme orientée entreprise, mais si on regarde par rapport à des grands concurrents comme Interrafe ou euh, au Small World, ce qui faisait défaut jusqu'à il y a quelques temps, euh, c'était son approche métier. Et il y, a, il y a tout un pan de développement des solutions d'Essery qui a euh, vocation métier, c'est-à-dire... Bah, tout ce qui est euh, le template local, local government pour les, les collectivités territoriales, il y, a un, il y a un template water utilities pour tout ce qui est gestion d'eau et d'assainissement. Et ces templates métiers vont être libérés soit à, à, sous licence Apache 2 Justement, pour, pour faire quoi Alors, Déjà, c'est co-développé, c'est-à-dire qu'il y a une réelle communauté. Il y a, il y a des groupes de, voilà, c'est co il y, a, il y a des groupes de travail qui, qui réfléchissent au modèle de données, à l'implémentation, à ce qu'il faut faire, pas faire, etc il euh, y a bien sûr le, le développement sur Apache V2 d'un socle, d'un template, charge à des entreprises derrière de récupérer ce template, de l'enrichir, de localiser, parce qu'il y a des prêts problématiques spécifiques en France, comme la DICT, comme la gestion d'intervention qui peuvent être pour, potentiellement spécifiques, et ainsi de suite, et après à commercialiser cette, cette solution. Donc, Donc l'adoption de licences permissives type Apache V2, BSD, en l'occurrence Apache V2 chez ESRI, euh, sur des solutions connexes permettant à des sociétés de créer de la valeur et à le revendre de, de grands noms en tout cas euh, à la fois de l'open source ou même de qui ont une influence dans l'open hmm. source on voit euh, concrètement le chemin que souhaite prendre qui l'ont euh, poussé à changer potentiellement j'ai plutôt l'impression que c'est euh une maximisation de sa stratégie d'apporter de la valeur à ses clients elle participe grandement à un grand nombre de projets open source elle, elle est également, tu me diras mmh. également si je me trompe mais elle est partenaire à la fois également dans l'OSGO mmh. donc il y a toute cette, toute cette dynamique et on voit bien que ces deux mondes qui auparavant étaient assez simples à comprendre, assez binaires, aujourd'hui on est dans des, des fusions des, des potentiels justement des potentiels d'utilisation qui sont en train de, de changer Juste l'exemple d'OpenLayers dont tu citais la volonté de libérer le code avec une licence exploitable même par les entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui OpenLayers est utilisé, peut être utilisé en tout cas, au sein de ArcGIS Server comme interface cartographique. Oui, alors on peut, oui enfin, il y a un certain nombre d'intégrateurs qui le font, hein, qui brident, qui prennent ArcGIS Server, qui mettent de l'OpenLayers côté client, parce que le projet en question euh, le, le justifie. Euh, c'est vrai que ça, ces stratégies d'hybridation, elles sont pas nouvelles. Hein. Pour moi, je les ai vues, euh, moi, je les ai vues arriver euh, courant 2006 en fait en France. Et, euh, et, et vraiment, l'acteur qui a compris le premier était Autodesk. La seule difficulté, euh, enfin la seule, la seule euh, euh, erreur qu'a fait Autodesk, c'est de, de libérer un entre vos composants. Il n'a pas été dans une logique euh, de vraiment de co-construction de ses composants. Euh, a contrario, euh, est-ce qu'il est, à minima aujourd'hui avec sa, sa communauté qui est déjà assez importante voilà. là, Je pense qu'au niveau de l'open source, c'est peut-être le, le facteur le plus important, c'est d'arriver à créer cette communauté, ce mmh. community manager qui est, qui est la clé, à mon avis, d'un projet open source euh, à succès. Et ce que j'avais mis, ce que je t'avais dit dans ma réponse écrite, c'est que pour moi aujourd'hui, euh, la, la plateforme S3 dans un, même dans un axe, enfin, euh, je même, parce que c'est pas que ça, il n'y a pas que l'open source, mais on peut aussi, on peut, enfin, la plateforme S3 est un, réel, une réelle opportunité pour euh, des entrepreneurs euh, en herbe euh, qui souhaiteraient, justement créer euh, créer de la valeur autour des technologies. Tout, tout est en train, je d'être euh, ouvert, accessible via des API, euh, euh, etc., etc. avec des modèles potentiellement hybrides si, euh, ouais, si c'est des développeurs d'open de source et qui veulent continuer à faire l'open source. Le point, il y a, a aujourd'hui réellement euh, une nouvelle donne euh, de, de création de business avec aussi quelque chose que je n'ai pas cité, c'est la marketplace d'esri qui, qui va sortir, qui va permettre de publier euh, euh, bah, des applications enfin, qui existent déjà mais qui va être euh, upgradées et qui permet de publier des applications euh, auprès et de les rendre accessibles et visibles auprès de l'ensemble de la communauté SRI, ce qui n'est pas rien, euh, et puis d'autres éléments de la stratégie. Juste, euh, ouais. juste pour info, donc pour ces futurs développeurs en herbe, aujourd'hui le marché SRI, c'est combien d'utilisateurs potentiels euh, Là c'est une colle. D'accord. Euh, je ne l'ai pas, je suis désolé, j'ai pas ce chiffre en tête. Bon, en Je tout cas, un, quoi qu'il en soit, c'est un, un énorme marché à la fois en termes économiques ouais. et en termes d'utilisateurs. Donc, ça vaut le coup de, de s'intéresser à, ce, à ces modèles hybrides, comme euh, comme tu souhaites justement le faire. Hum. Donc, on va passer à une deuxième question un peu tendance euh, aujourd'hui. C'est euh, on a vu récemment, donc il y avait eu un dialogue assez mouvementé entre d'une part l'OGC, donc l'OGC qui a pour objectif de de publier des standards et l'OSGO d'autre part, dont la, un des axes forts est euh, de promouvoir l'utilisation de logiciels libres. Il y a eu une, deux, une, une conversation assez mouvementée entre ces deux, euh, mmh. ces deux communautés, suite à la demande donc d'ESRI de publier euh, son API des géoservices REST en tant que standard OGC. donc Différentes euh, personnalités ah. ont réagi. Oui, je pense qu'il faut euh, faire attention à la, à la sémantique. Euh, oui, à Il a proposé son géoservice reste comme, comme standard, charge à l'OGC de valider ou pas, et de, même le nom n'était pas inscrit dans le bar. Enfin, l'esprit a été, je pense, réellement ouvert dans euh, sa manière d'aborder les choses. Alors, pour revenir simplement sur l'actualité, la dernière actualité d'hier soir, c'est qu'il y a eu un mail de Karl Tout à euh, fait ce qui, euh, qui, a, qui demande d'annuler enfin de, quelque part le vote euh, qui a eu lieu qui était en faveur euh, donc du en faveur d'une adoption des géoservices de, de, de REST euh, proposés initialement par ESRI mais validé par le, le working group euh, pour permettre justement une meilleure discussion. Et je pense que cette conclusion, et ça c'est ma conclusion personnelle, euh, enfin ça c'est euh, ma conviction personnelle, ça, je parle pas au nom d'esprit dans ce que je vais dire, euh, je suis convaincu que c'est la meilleure des choses, tant pour Esprit que pour la communauté. Et deuxième chose que je voulais dire, je reviendrai sur ce point-là, mais deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il il faut absolument ne pas assimiler la discussion qu'il y a eu au sein de l'OGC, qui, à mon sens, était nécessaire, était latente depuis assez longtemps, sur lequel, et ESRI, en tout cas, il ne faut pas assimiler ESRI avec, avec ces échanges. ESRI a proposé un standard qui a voilà, qui été soumis, qui a suivi le processus. Ce standard heurte la communauté open source, certes. Discutons-en, et c'est ce qui va vraisemblablement avoir lieu les prochaines semaines. Euh, mais la n'a pas été vecteur de, euh, je dirais de euh, en tout cas, n'a pas souhaité for for forcément mettre en porte-à-faux l'OGC ou, euh, ou euh, n'a pas été moteur dans, dans, dans les problèmes qui ont, ont survenus euh, suite à cette on va dire, à cette affaire. Donc, pour être un peu plus concret, euh, moi, ma, ma perception des choses, c'est que l'OGC a plus de 20 ans euh, elle apporte énormément de choses à la communauté, c'est indéniable. Il euh, y a du plus, il y a du moins, je pense technologiquement, mais je ne suis pas non plus un expert, euh, comme certains peuvent l'être, euh, pour en juger. En tout cas, quand j'entends euh, des développeurs ou des architectes en parler, il y a du plus, il y a du moins. Euh, et je pense que l'OGC a surtout besoin euh, de prendre en compte ce, ce phénomène, enfin ce, cet épisode complexe et douloureux, enfin douloureux peut-être pas tant, euh, pour euh, rebondir intelligemment, tant euh, pour peut-être adapter son modernisation, euh, être plus agile, être plus réactif, euh, avoir un time to market de ces standards beaucoup plus courts, euh, éviter que on s'aperçoive que toutes les discussions n'ont pas eu lieu sur un standard comme c'était le cas euh, sur la dernière ligne droite et que ça crée un buzz de folie, euh, et que ce soit contre-productif, et ainsi de suite. Donc pour moi, de, de cette histoire, on a beaucoup, enfin l'OGC, et Esri effectivement est un, est un des membres fondateurs de l'OGC, et très actif, euh, et, et mais l'OGC en, en tant que tel, en tant qu'organisation, et ses membres ont beaucoup à apprendre de cet épisode, et la, j la conclusion in fine que moi je trouve positive, de postponner, en tout cas d'annuler euh, le vote, et de, le, et de rediscuter de chacun des points, calmement avec l'ensemble des interlocuteurs et en particulier avec la communauté open source est une chose positive. Ce qui est sûr, c'est que, et ça je peux vous le dire, Esri est convaincu et nos clients, d'ailleurs, pour lesquels, ça je peux le dire, euh, au nom d'Esri France, nos clients qui ont déjà implémenté ces jeux au service REST en sont super satisfaits. Et j'en discutais encore à midi avec un des, des meilleurs architectes ici chez Esri France. Euh, il me disait qu'on peut faire des choses... Euh, des implémentations de spécificités de métiers euh, qu'on ne, qu ne peut pas faire avec les services OGC et qui sont des besoins récurrents euh, que, bah, que nos clients ont remonté au fur et à mesure du temps. Donc je pense qu'on est convaincu d'un certain nombre d de, de, de valeurs positives apportées par ce, par, par ce standard. Les questions de fonction posées, redondance par rapport aux services existants, moi j'aurais à titre personnel toujours une, un contre-argument, c'est de dire est-ce que ces services existants, certes, ils ont été déployés massivement ces dix dernières années, WMS, WFS, etc. Et, euh, et j'en ai été euh, un tas, tas d'autres promoteurs. La seule question que j'ai, c'est une interrogation, comme je disais, je ne suis pas un expert euh, fin euh, des, des standards de l'OGC dans l'implémentation. La question que j'ai de manière native, c'est euh, sont-ils toujours up-to-date Sont-ils toujours euh, euh, suffisamment modernes et adaptés euh, aux évolutions du marché sur, dans le cycle web et des services web en général n'importe quel intégrateur ou client hein, vous dira que euh, la durée de vie d'une application web c'est deux ans c est, c est, certains de ces, ces standards ont été conçus il y a euh, il y a, près de il 15 a plusieurs ans. années ouais. c'est là où il faut se poser les vraies questions quoi. Est, euh, justement est-ce que c'est pas aussi une opportunité pour repenser un certain nombre de choses Alors, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ces débats c'est notamment les deux mails d'Adrian Custer qui je trouve était euh, très pragmatique, très précis, euh, hyper, euh, hyper documenté, euh, sans parti pris ni pour l'open source, ni pour l'un ni pour l'autre, avec quand même un petit parti pris parce qu'il a passé beaucoup de temps à faire évoluer un certain nombre de standards, donc assez accroché aux standards actuels. Euh, voilà. Et une autre question de fond, c'est est-ce euh, que ça va vraiment concurrencer les autres standards À titre personnel, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il euh, y a déjà des standards qui sont euh, peu, enfin pour certains redondants. Euh, on a, on a, à l'époque, il ouais, y, y avait le WMS, on a euh, créé tout ce qui était, euh, for, enfin, et autres, donc tout ce qui est euh, formatué. Parce qu'il y avait une évolution du marché. Bah, S'il y a des évolutions du marché qui vont vers le reste, je pense que euh, voilà, il y, y a matière aussi à créer des, des choses qui font au final à peu près la même chose. Euh, mais qui s'inscrivent dans des architectures et des, des use cases différents. Je pense que ce qu'il faut à mon avis, ce qui doit driver le choix ou la continuité sur sur l'adoption ou non d'un service, qui s'appelle qui s'appelle Rest ou autre, on s'en fout, c'est pas le problème. Euh, c'est euh, l'usage quoi. Et moi ce que j'entends, ce que j'entendais chez chez Capgemini aujourd'hui chez Esri, il y a un tas de clients qui sont hyper satisfaits de ce, ce jeu au service REST. Et il n'y a pas confiance. Au-delà de... Tu as tout à fait raison sur ce point-là. La question de, de l'implémentation de service REST euh, n'est pas nouvelle, en tout cas au sein euh, de l'OGC, mais euh, pour X raisons. Moi non plus, je ne suis pas du tout un expert, donc s'il y a des experts, ils peuvent réagir euh, en direct. C'est vrai qu'il y a eu toujours un peu... Euh, elle s'est heurtée à certaines sensibilités qui ont fait que ce type de services n'ont pas été implémentés. GeoServer propose un module REST, par exemple, mm. tout comme, euh, tout comme ArcGIS Server. Donc, on verra, en tout cas, dans les, euh, dans les années à venir, l'évolution de ce service. Néanmoins, je te remercie également d'avoir un peu différencié, et tu as tout à fait raison, euh, cet événement qui a été un catalyseur, euh, l'événement, donc, euh, de l'implémentation de ce standard qui était vraiment juste un catalyseur, mm. et également les évolutions que l'OGC a actuellement. On le voit, par oh. exemple, avec des sociétés. Oui. Euh, Thomas a une question, je ne sais pas si euh, peut-être Thomas peut la poser, mais peut-être finis, finis ton intervention, mais après, voilà. D'accord, que... très bien. Je te remercie. Donc ce que je disais, c'est que on, on voit également qu'il y a des, solu des solutions des, le, des sociétés qui bousculent un peu les standards actuels et, mmh. qui, euh, et qui font un reproche au OGC, c'est que c'est un, un espèce de gros éléphant qui a du mal à bouger. On voit TimeLine, par exemple, avec son carto CSS, avec ses, son format de packaging qui permet d'exporter à peu près partout. Donc, sur ce point, je te, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Après, malheureusement, je manque peut-être d'un point de vue technique, de finesse, pour avoir un, un point de vue vraiment pertinent et savoir est-ce qu'il y avait une raison ou pas, en tout cas. Mm -hmm. Thomas, tu voulais poser une question, tu me disais. Donc Thomas Grattier. Ah, Thomas, est-ce que tu as son ou pas? Thomas? C'est les aléas du direct, ça fait toujours plaisir. Ah. Thomas? Ah. Donc je crois qu'on a perdu. Donc euh, j'ai sa question sur le chat de toute façon. Thomas, si euh, n'hésite pas à intervenir si tu arrives à réavoir la communication. La question de Thomas, c'était euh, je la lis donc, donc, euh, en direct. Pourquoi le standard n'a pas été publié? Sur le site d'Esri, donc comme ce qui s'est fait par exemple pour le format Shapefile, donc qui a été très largement, euh, qui a été repris dans bon nombre de logiciels, QGIS est capable de lire le, du Shapefile mmh. directement. Donc, quelle a été la volonté d'Esri de publier euh, cela en tant que standard plutôt que de juste publier les, son API, l'implémentation de ce, de ce service, et qu'il soit ensuite utilisable par tous les développeurs est-ce que tu en, que tu sais, que tu en ah, sais sur non, ce sujet Non, mais je n'ai pas la réponse. Je pourrais l'apporter par écrit si vous... Ouais, je peux vous formuler une réponse par écrit. Euh, D'accord, avec la... plaisir. Mais je n'ai pas la réponse. Euh... Je n'ai pas tout l'historique de la genèse euh, interne euh, à Esri du de, de, de service REST. J'ai suivi l'actualité euh, euh, récente, ça manière assez fine. Mais je pourrais vous apporter des éléments de réponse sur euh, comment ça s'est né. Euh, Effectivement, euh, je, ouais, je, effectivement, si ça n'a pas été publié, pourquoi Et euh, à partir de quand c'était publié Dans quel contexte Alors, Christophe Touré, euh, Touré amène euh, de, de, une partie, un début de réponse en disant que la spécification a été publiée depuis longtemps sur le web. Et ensuite, Esri l'a proposé à l'OGC pour sa normalisation, en fait. Ça plutôt en deux temps, si je comprends bien la, la démarche. D'accord. C'est la magie du direct. Alors, je voulais juste voilà, dire Christophe que. Christophe Touré et je... euh, ouais. le CTO France de ouais, d'Estri France. D'accord. Et, euh, et je avoir coupé le son. Euh, <rire> J'ai coupé le son pour éviter les parasites euh, des autres, des autres euh, participants, mais du coup, je ne peux pas le remettre. Donc, euh, voilà. D'accord. <rire> en oh, bas bah droite, ça sera. Vous avez une icône des actuels micros. Voilà, j'en profite pour passer. Pour On le saura pour, pour la, la prochaine fois. fois. Exactement. Donc, maintenant, dernière question, parce que ça fait déjà presque une heure que. Que j'ai ta présence. Donc, avant de te libérer, j'aurais une, une question un peu sur le futur euh, de la géomatique. Comment vois-tu l'évolution euh, aussi bien pour Esri, mais plus globalement pour le domaine de la géomatique Comment vois-tu euh, ce domaine évoluer ouais, donc, pour moi, c'est aussi une vaste, vaste question. Il y, y a pas mal de manières d'y répondre. Ce qu'on voit, en tout cas, moi, ce que je vois en, en discutant aussi avec des acteurs du marché, c'est qu'il y, y a pour moi une concentration qui est inévitable. On est sur un marché qui devient, qui, qui, qui grossit énormément, pas forcément le marché qu'on connaît tous, de la géomatique, dans les collectivités, qui continuent bon, à évoluer et à s'épanouir. Mais il y a, a d'autres aspects du marché, qui, notamment tout ce qui est mass market, hein, l'accès massif à, des, à de la cartographie en ligne, à, du, à des services de, géo, enfin de géolocalisation. Euh, tout, tout, euh, tout ce qui est euh, les, les apps mobiles, etc. Donc il y, y a une évolution du marché qui est plutôt mass-market, qui amène des très gros acteurs euh, à s'y intéresser fortement, à développer euh, un certain nombre de choses. Et de facto, euh, je ne vois pas comment... Enfin, euh, voilà. On est beaucoup à dire, en tout cas, euh, que le, le, le marché va se concentrer. La, la, la question, c'est comment et qui, quoi, comment. Ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, pas forcément euh, euh, en particulier sur Esri. Mais il euh, y a déjà eu une annonce récemment, hein, euh, une, petite, une petite fusion, mais euh, d'un acteur euh, anglo-australien qui a, qui a racheté Starapic. Euh, et je pense que c'est que le début. Euh, sur des acteurs euh, bon, euh, très euh, français, en tout cas européens, francophones, je pense qu'on verra d'autres prochainement. Ensuite, y a des, sur le plan des usages, pour moi, il y a. Ouais, qui est quand même mon, mon dada, on va dire. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses à dire. On en a déjà parlé, il y a tout ce qui est géodécisionnel, location analytics, tout, toute cette révolution de la data, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Il euh, y a, y a l'aspect euh, location, donc au sens euh, géolocalisation, on est tous des capteurs, il y a des réseaux de capteurs, donc tout ce qui est aussi Internet des objets, euh, et le, le fait que les objets vont être connectés à Internet plus facilement et une autre évolution chez les objets et qui a aussi un de mes data depuis assez longtemps qui est euh, l'intégration enfin le couplage d'objets physiques avec de l'IT et là euh, on le voit avec la Google Glasses euh, la iWatch d'Apple euh, et ça c'est que le début euh, d'un certain nombre d'objets qui vont être à la fois connectés géolocalisés et qui vont être la, qui vont être la boîte de Pandore à créer des apps quoi et de facto avec euh, des apps euh, en, mode, euh, je, enfin, en mode mobile, quoi, hein, comme le téléphone mobile. Donc on va avoir des apps qui vont être fortement géocentriques, ou en tout cas avec une composante géo qui est, qui est importante, et qui vont booster euh, voilà, le, le, la dynamique d'innovation euh, en termes d'apps euh, sur, euh, sur ces nouveaux euh, outils. Quoi. Euh, que dire d'autre euh, Oui, et puis ah, il ouais, y a aussi quelque chose qui, alors, qui est qu'on qu qu ressent déjà, mais qui est d'ailleurs un de mes dans ma précédente euh, fonction. Euh, C'est-à-dire, moi je crois beaucoup, on, est, on réfléchit nous en tant que géo-informaticien, géomaticien sur des applications géocentriques, mais je crois beaucoup aussi à des usages de la géo en back-office d'applications tierces euh, pour remonter des messages d'alerte euh, euh, un camion qui euh, qui se doit de réduire sa vitesse etc, etc. Enfin, donc des choses où, où la géo est embarquée quelque part dans dans une et qui fournit l'intelligence géo, géospatiale pour des applications qui n'ont rien à voir avec euh, et qui n'ont aucune interface géographique et là pareil y a, y a, pour moi il y a un il y a un pan il euh, y a un pan d'usage qui est assez monstrueux et qu'on qu voit poindre de plus en plus et enfin, ce que j'ai mis, c'est sur le domaine de la géomatique et des métiers de la géomatique, euh, toute cette évolution de la géo de plus en plus euh, intégrée à l'IT euh, et ces phénomènes de concentration euh, va avoir aussi ce rôle là. Hein, c'est euh, Potentiellement, ben, un certain nombre d'acteurs de, de, du marché de la géomatique vont être intégrés dans des, des boîtes qui, euh, qui vont chercher cette compétence mais qui étaient plutôt de l'IT euh, plus généraliste fait qu'on a une explosion en fait euh, des domaines de compétences à couvrir euh, qui devient monstrueux c'est qu'un géomaticien aujourd'hui euh, il, il, doit, il doit être compétent à la fois sur ses serveurs enfin sur l'informatique en général depuis le serveur jusqu'au client euh, il doit euh, être compétent en graphique sortir des analyses thématiques compétent sur le métier euh, et, et c'est... Et ce, et ce, ce spectre de compétences ne fait que, que grandir ne, et ne fera que grandir encore, je pense, dans l'avenir. On le voit avec l'intégration avec la BI, c'est des, des nouveaux concepts, enfin des concepts nouveaux pour les géomaticiens, plus toutes les évolutions de l'analytics, hein, une memory euh, big data et autres. Donc, de toute manière, le spectre de compétences s'élargit extrêmement, de manière extrêmement forte, ce qui va donner lieu à des nouveaux métiers. Euh, typiquement... Euh, ah si le nom m'échappe, ça me reviendra euh, mais ça a donné lieu à des nouveaux métiers et, euh, et je pense que le géomaticien va devenir plutôt euh, fortement euh, un petit peu géo et très fortement informaticien pas. Sans, euh, sans dénigrer les thématiciens qui resteront euh, des experts du métier et, et de la mise en œuvre de, de projets euh, dans des structures euh, diverses et variées tu m'offres une parfaite justement, transition pour la question qui va clore cette interview C'est aujourd'hui le métier a évolué les compétences ont évolué. Euh, quels seraient les conseils que tu donnerais à un futur ou à un jeune diplômé ou un futur diplômé qui se lance dans la géomatique et que tu recevrais en entretien pour, euh, pour une embauche Quel serait pour toi le CV idéal euh, de ce futur géomaticien Je euh... J'ai quasiment pas changé depuis 12 ans. Euh, enfin, peut-être pas 12 ans, mais 10 ans au moins. Euh, je pense qu'il vaut mieux venir de l'informatique. Donc, un jeune qui, a avant de faire son choix d'école, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire l'informatique et pas forcément strictement dans la géomatique euh, et se spécialiser derrière la géomatique euh, et au science, j'irais, de, de la géomatique euh, pour euh, voir même à des métiers spécifiques d'application, enfin, euh, des domaines d'application de, spécifique que l'inverse, quoi. Je pense qu'il y a... Et, et si j'avais... Enfin, euh, si je devais refaire des études aujourd'hui, je, voilà, je, le terme que je cherchais tout à l'heure, j'irais dans la data science, quoi. C'est-à-dire toutes les toutes les sciences autour de la, de la donnée euh, que j'essaierai d'appliquer justement mon la géo pour euh, pour accompagner euh, soit des entreprises clientes soit des grands éditeurs pour aller dans, dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a un, un levier, enfin un pan euh, monstrueux de à la fois de marché donc de business mais aussi de d'application et d'usage de ce côté-là. Juste pour information, c'est vrai qu'en France, euh, beaucoup de Beaucoup de formations proposent une, une formation SIG très thématique, vraiment orientée vers la thématique. J'ai l'opportunité actuellement, moi, d'être au Canada, donc le pays en gros qui a vu, ou en tout cas qui a été très fortement impliqué dans la création de ce qu'on appelle les SIG aujourd'hui. Et des écoles, donc, sont. Euh, vous pouvez faire un cursus depuis le bac ou même avant le bac, donc euh, le système est un peu différent, mais uniquement orienté vers la géomatique. Et on a cette complémentarité à la fois informatique. Et géographique qui est particulièrement intéressante, mmh. parce que le, je dirais un peu le reproche que, que je peux avoir quand j'analyse des, euh, des candidatures pour ma part. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui va me dire, bon, bah, je fais de la géomatique, c'est quelqu'un qui a une thématique et qui va utiliser un peu du logiciel SIG. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Il faut mmh. vraiment arriver avec un portefeuille de compétences, comme tu le disais, qui est vraiment très large. Donc, j'espère, en tout ouais, cas, si on a que... quelques... Ouais, je nuancerais, c'est suffisant pour des gens qui, euh... Enfin, le, le cœur historique, le berceau historique du métier, c'est qu'il y a des gens qui, qui agissent concrètement dans des organisations pour euh, déployer des, lieux, des, des luminaires dans une ville, euh, mieux gérer un réseau d'infrastructures, etc. Et c'est une formation tout à fait louable. Néanmoins, effectivement, là où je te rejoins, c'est voilà, de fond qui est pas nouvelle. Hein. Et une, une vraie difficulté, d'ailleurs, la FIGEO, il travaille, mais bah, ce n'est pas simple de sensibiliser les organismes de formation pour, pour les vers la... Dans la géo-informatique ou même sensibiliser des écoles d'informatique à faire de la géomatique. Et, euh, et ça, ça met beaucoup, beaucoup de temps, à ce temps. En tout cas, c'est ce que j'espère. Si on a quelques quelques personnes influentes dans le domaine qui peuvent pousser à des formations euh, bien en amont, en tout cas, même universitaires et, et, et euh, ingénieurs. Je, je vais juste revenir là-dessus parce que c'est important. Euh, il y a une formation hein, ingénieur 2000 qui, a, qui se lance, qui s'est lancé il y a trois ans sur la formation en apprentissage de géoinformaticiens. Excellente formation par ailleurs. Enfin, je on en avait chez SRI, on en a euh, des apprentis de, de cette formation. La vraie difficulté pour cette école, c'est au-delà du cursus, enfin de l'avoir pondu le cursus, trouver les professeurs, etc. C'est euh, de trouver des, c'est de recruter des jeunes. La géomatique aujourd'hui, ça ne parle à personne. Enfin, moi de ce qui me retourne, c'est euh, les étudiants préfèrent, enfin, les étudiants intéressés par l'informatique ne connaissent pas la géomatiques, ont peur, ne connaissent pas les débouchés et de facto euh, vont euh, sur des formations plus, plus classiques, ingénieurs réseau, ou autre. Mmh. Ben, si je peux intervenir, donner mon, mon avis sur, sur ce point-là, je pense aussi qu'il y a toujours euh, une latence entre l'évolution du, du marché du travail et l'offre de formation, euh, c'est-à-dire qu'il faut, peut-être que c'est peut-être plus réactif au Canada puisque c'est des thématiques qui, depuis historiquement, on, on, ont beaucoup plus euh, centraliser l'attention, etc. Euh, et qu'il y avait une vraie dynamique euh, en termes de, de marché à des grosses échelles. Effectivement, aujourd'hui, géomatique, ça ne parle pas du côté, des, des inform euh, côté informaticien, ingénieur. Euh, voilà, et euh, l'informatique euh, n'est pas forcément euh, euh, mise en avant dans les, dans les, dans les formations géograph géographiques. Euh, mais il y a quand même, euh, des, je pense qu'il faut attendre les évolutions. C'est-à-dire que le temps que le marché soit. Aujourd'hui, la géolocalisation, c'est un terme qui qu'on voit partout, que ce soit sur les smartphones, etc. Et j'ose espérer que, ayant... Euh... C'est l'offre et la demande. Les, les... Enfin, les jeunes, entre guillemets, mais les gens, qui... les prochains étudiants, vont avoir cette notion de géo-quelque chose, géolocalisation, géo-service, etc. déjà bien assimilée euh, avant même d'arriver au début de leur cursus universitaire. Et petit à petit, les formations euh, s'adapteront. Enfin, je... C'est mon avis. Je suis peut-être optimiste. Je, juste juste pour, euh, pour finir avec une petite blague pour la fin, donc, euh, en France, d'habitude, quand on me demande mon métier, j'essaie de baragouiner quelque chose en disant que je fais quelque chose un peu comme Google Maps, mais euh, un peu différemment. Et ici, quand on me demande mon métier, donc au Canada, je leur je réponds la même, la même réponse, et ils me disent « Ah, tu fais de la géomatique, tu fais des SIG ». Donc <rire> voilà, C'est vraiment une différence culturelle euh, qui peut y avoir entre deux pays. D'accord, alors, alors moi on... je ne vous, vous dirai pas tout le discours que je sors pour expliquer ça au Pérou. <rire> on n'a plus le temps. Donc David, je te remercie, ça fait maintenant ah, une bon. heure que je t'accapare. Ça a été, euh, en tout cas pour ma part, je trouve particulièrement intéressant, à la fois par tes réponses et euh, par, euh, par la manière dont ça s'est euh, déroulé. Donc mmh. il faut savoir que cette interview, donc tes questions, euh, tes réponses, pardon, seront retranscrites sur le site Geotribu ainsi que la vidéo de cette interview ok super merci à vous merci, merci surtout à merci toi d'avoir accepté cette invitation merci christophe touré nous remercie aussi toujours micro coupé mais voilà, merci à ceux qui sont venus sur le, sur le sur le hangout participer un peu au chat on a un nouvel outil de vidéoconférence qui nous a été conseillé donc on va essayer ça parce que ça ça rassurera Arnaud, ça le déstressera. Et ouais. euh, bah, sur Twitter, il n'y a pas eu trop de réactions, mais euh, on espère que petit à petit, euh, l'événement fasse, euh, fasse son chemin. Voilà, voilà sûrement, tout tout. Euh, ouais, ouais. On va essayer de le faire à peu près une fois par mois. Donc, euh, on va voir pour notre prochain invité. Ouais. Merci à tous. Merci Salut encore, vous. David. Merci à tous. Au revoir.